Euh, le pré-verger est reconnu comme hyper euh, euh, vertueux par rapport à la biodiversité. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez fait des observations Est-ce que, que ce soit scientifique tout ça, mais -ce, comment vous le, vous pourriez observer ça en termes de biodiversité Bah, il y a beaucoup de d'animaux, des, des oiseaux, tout ça, qui gravitent autour des pommiers. Si vous avez un pommier creux, ça arrive, hein, des moments, euh, des moments on a retrouvé déjà des chouettes dedans, hein, qui ouais. dorment dedans. Hein. Après, demain, vous avez des trous dans les pommiers et puis vous avez des petits oiseaux qui sont dedans. Hein. Bon, après, il y a les nids de guêpes, il y a les nids de frelons aussi, mais bon, ça c'est... On les aime moins. Moi. Ouais, ouais. pas du tout.